Avec l'absence de, de sound System, avec l'absence de, de, de festival, tout ça, comment vous faites pour gagner vos sous maintenant Sachant qu'il bon, bah, y, y a certains droits d'auteur, tout ça, avec les que vous récupérez et, et ceux que, que Poupadredi donc, va, va créer, comment vous vous en sortez Bon alors déjà on occupe une bonne partie du, des revenus euh, des recettes d'un musicien, c'est sûr. Quand mm -hmm. on coupe le live, c'est sûr que c'est le cas. Bah, on a un, un projet qu'on a sorti, donc on a pas mal de disques à vendre, et, et donc forcément ça va faire un petit peu, voilà, ça va permettre un petit peu, mais bon, on sait que c'est pas non plus euh, par correspondance que ça peut être euh, vraiment vraiment beaucoup jouable surtout que bah, la distribution tu vois c'est aussi lié euh, justement au live et au passage dans certaines musiques etc c'est compliqué euh, de faire enfin de, de faire plus que ce qu'on ce qu'on a c'est-à-dire de proposer maintenant la musique est gratuite en fait en ce moment euh, c'est bien et en même temps c'est pas bien parce que ça habitue aussi les gens mais voilà ouais, il y a quand même tout un travail euh, technique un travail de mix un travail de master etc tout ça c'est pas gratuit et c'est vrai que bah, la diffusion de la musique elle, elle, c'est bien que ça soit gratuit euh, dans un dans une... Certaines proportions, mais, mais à un moment donné, payer, si, la communication, la promo, tout ça, ça se paye. Hein. Bah, voilà, donc, si en fait les choses perduraient un petit peu dans ce style-là, il y a certainement euh, d'autres modèles économiques à recréer, euh, enfin, ouais, forcément euh, d'autres façons de faire des trucs euh, un petit peu en marche parce que c'est compliqué de s'en sortir. Enfin, euh, moi, j'ai la chance entre guillemets d'avoir un. Euh, activité principale qui, qui n'est pas ça. Ouais. Euh, je dis c'est là, j'ai une chance parce que bah, le contexte fait que je dis que j'ai une chance. Je n'aurais pas forcément dit ça tout le temps. Ouais, ouais, c'est ça, tout le monde n'a pas la chance d'avoir regardé son travail avec ces temps de pandémie, bien sûr. Tout le monde n'a pas cette chance et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont... Ont dû euh, clore leur activité ou qui sont qui, qui sont mis en danger dans cette activité-là et d'ailleurs on souhaite euh, on souhaite vraiment euh, le meilleur pour euh, pour tous ces gens-là parce que parce que moi je suis pas intermittent mais par exemple Oupadre, il l'est et, ouais. et ça serait bien que ça puisse euh, ça serait bien que ça puisse bien se terminer cette histoire et c'est c'est pas gagné hein. bah, merci <rire> pour cette petite parenthèse en tout cas c'est très très bien d'en parler on, on soutient bien sûr on soutient tout le milieu du spectacle le milieu de la culture on lâche rien c'est l'émission Reggae qui met du soleil dans tes oreilles